Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de l'astéroïde Apophis euh, qui va percuter la Terre en 2036 et donc euh, si vous voulez, euh, d'ici 15-16 ans euh, vous avez deux tiers de risque de, de ne plus être sur cette Terre parce que Apophis va percuter l'Atlantique la, Nord en 2036 Alors quand on regarde sur la sur la fiche wikipédia d'Apophis, donc euh, on a des informations, hein, c'est un astéroïde qui a été découvert en 2004, euh, et à l'époque la NASA euh, nous disait qu'il y avait euh, quand même euh, enfin, un risque de, percu de percussion avec la Terre le vendredi 13 avril 2029, alors la NASA est trop pédalé hein, euh, fin 2006 c'était un peu moins, euh, en, octobre de, en octobre 2009 c'était encore un peu moins, euh, et euh, actuellement la NASA considère que Apophis ne percutera pas la Terre. Donc euh, Apophis, si, si vous lisez cette petite introduction sur Wikipédia, euh, donc, passera près de la Terre en 2029 et en 2036. Enfin, selon, selon les prophéties l'astéroïde percutera la Terre, l'Atlantique Nord en 2036 donc ça c'était ce que je voulais vous dire alors pourquoi euh, j'en suis sûr à 100%, à 100 et qu'il ne faut pas se fier euh, au rétropédalage de la NASA qui à l'heure actuelle euh, considère que tout va bien euh, donc euh, moi j'ai étudié les prophéties euh, là, je suis sur le site de vincent de Tarlé.free.fr, apparitionmariale.org. Donc, c'est un site qui recense des, des milliers de prophéties. Je l'ai lu intégralement. Euh, bon, c'est assez long, hein, ça m'a pris plusieurs mois. Mais maintenant, je peux me considérer comme un expert en, en prophétie. Euh, alors, il y a quand même une, une, une prophétie qui est euh, la parole de Dieu. Hein, donc, on, on ne peut pas. Euh, faire plus sûr à 100%, c'est euh, déjà que cet astéroïde est prédit dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse 18-21, alors un ange puissant souleva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant c'est avec cette vitesse que sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus jamais. Alors Babylone, c'est euh, le symbole de, euh, de la grande prostituée, c'est le, le symbole de la décadence. Euh, C'est le symbole de, de la décadence de notre société, de notre civilisation actuelle. Alors, euh, donc là il y a, les, il y a, il y a certaines prophéties... Euh, sur cet astéroïde, vous voyez, euh, je vais amener une comète de feu dans l'océan Atlantique qui va détruire les deux tiers de l'humanité. Donc c'est un message de Jésus à John Larry, qui est un prophète euh, basé aux États-Unis. Euh, du reçu le 12 novembre 2011, 2010 pardon. Euh, donc vous voyez en fait cette comète, Donc euh, en, en, là j'ai un autre tableau qui a été fait, euh, qui n'a pas été fait par moi mais qui a été fait par rapport à, à différentes prophéties, je pense que c'est Vincent de Tarlet qui l'a fait, j'en suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est lui, euh, donc vous voyez euh, en 2029 il y a la fameuse comète pour le grand avertissement et euh, 2036 elle revient... Euh, entre-temps on a eu le droit à, à l'antéchrist et aux faux prophètes euh, et donc euh, voilà donc cette comète euh, frôlera la terre en 2029 et percutera euh, la terre en 2036 tel que ça nous a été prophétisé euh, par John Leary notamment mais aussi par euh, par d'autres prophètes hein, euh, je vous mettrai le lien de, de, de, de, de, de mes sources. Euh, alors pourquoi maintenant il ne faut pas se fier euh, à la prédiction de la NASA qui nous dit que finalement cet astéroïde, euh, même s'ils si, euh, reconnaissent qu'il va, qu va passer en, près de la Terre en 2029, euh, pourquoi il ne faut pas se fier euh, euh, au dire de la NASA qui nous dit que, bah ben non, finalement euh, il est classé au niveau 0 sur l'échelle de Turin pour 2036. Donc là, on a le logo officiel de, de la NASA. Euh, voilà, euh, et vous voyez euh, en fait, euh, la, la disons que la, la NASA. Euh, est une, est une entreprise de, de, de, de clowns en fait, de, de vraiment de cosmo clownerie qui, euh, qui, qui qui sert la, le mensonge, donc Satan est le père du mensonge. Vous voyez que c'est signé dans leur logo, de cette manière, et de cette manière. Euh, le, le serpent, donc le serpent qui fait allusion à, à Satan qui a tenté Ève au jardin d'Éden donc pour manger le fruit défendu qui nous a précipité... Euh, euh, C'est la boîte de Pandore euh, de la mythologie grecque, hein, c'est-à-dire euh, voilà, la maladie, la vieillesse, la mort... Euh, euh, tout ça nous est tombé dessus, euh, parce que Satan, déguisé en serpent, a tenté Ève pour manger du fruit défendu, et Eve euh, et, et ensuite a euh, proposé euh, à Adam... De manger le fruit défendu, et donc ça, ça a ouvert euh, la boîte de Pandore, si je peux dire. Ça, ça, ça, ça, ça constitue le péché originel pour nous catholiques, et donc ça a entraîné la, la, la maladie, la mort, la vieillesse, etc., dans le monde. Vous voyez, c'est signé. Hein. Euh, et, je, et pourquoi je peux aussi me permettre euh, de vous dire à 100% que la NASA est une entreprise de mensonges et de cosmo euh, parce que j'ai un peu étudié la question, là vous êtes sur, euh, sur une de mes playlists sur ma chaîne YouTube, qui, que j'ai intitulée Intox, euh, donc vous pouvez, je, moi je vous invite à voir le mensonge de la station spatiale, euh, la, bon la NASA aux, aux mains des reptiliens, c'est un petit euh, un petit clip de 6 minutes, euh, voilà, mon, bon, euh, je vous invite à, à, à découvrir la chaîne Devrard, qui, qui, qui, qui pose des questions assez intéressantes. Euh, mais il y a aussi American Moon, qui est un documentaire euh, italien, mais qui est disponible en français, qui dure 3 h 30 voilà, qui coûte 15 euros. Euh, C'est un documentaire. Euh, donc, vous pouvez quand même voir un peu la, la présentation de ce documentaire. Il euh, euh, y a un lien sur ma chaîne, euh, sur la playlist Intox. Il y a un lien qui présente ce documentaire, qui dure pratiquement, euh, enfin qui dure 1h30. Vous aurez déjà un petit un petit aperçu. Euh, mais je vous, je vous invite quand même à acheter, le si, si la question vous intéresse, je vous invite à acheter le documentaire American Moon. Et, vous, et vous, je pense qu'à la fin du visionnage, vous serez d'accord avec moi pour dire que l'homme n'a jamais marché sur la lune. L'homme n'a jamais marché sur la lune. Je répète, c'est une certitude absolue, l'homme n'a jamais marché sur la lune. Et probablement, et même suis, je suis prêt à, à mettre ma main au feu, l'homme ne marchera jamais sur la lune. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, euh, en fait, euh, voilà, en 2036, euh, Apophis, qui est prédit dans, dans l'Apocalypse 18, verset 21, Apophis va se cracher dans l'Atlantique Nord. En 2036, les deux tiers de l'humanité mourront. Euh, et ce sera la fin de, des tribulations, en fait. Voilà, une comète qui frappera la Terre dans l'océan Atlantique, c'est une prophétie de John Leary. Voilà. Donc, si vous avez des projets au-delà de, de 2036, bah, libre à vous, mais je vous, je vous invite quand même à, à revoir vos priorités. Hein. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.